Allo, allo la Suisse, ben, ça fait plusieurs jours que on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que les télécommunications dans un pays en voie de développement, on essaie de se joindre, ça coupe, ça décroche pas ou ça accroche. enfin, voilà, je, je vais essayer après d'envoyer cette vidéo, c'est pas gagné d'avance, hein. ben voilà, ma journée se, se termine, c'est 11h30, je me lève dans les 3h30, 3h30, 4h30, une belle durée, et puis donc euh, 6h après, j'ai fait l'essentiel de, de, de, de ma vie, enfin, ce qu'il faut pour, pour avancer comme il faut, et puis là, chaque, fois, chaque jour c'est pareil, hein. après je pars euh, en vadrouille, en visite, rigoler avec les gens. Euh, donc après on n'arrive plus à me joindre, ou je rate les appels. Hein. Je, je, euh, bah, quand je suis au bureau au studio, j'ai le téléphone tout près, mais il est peut-être en, en silence si je tourne. Et puis et quand je suis en, en moto ou en, en, en transport, bah, je, ça m'arrive fréquemment de rater, hein. je ne suis pas... Un, je ne l'ai pas, pas greffé euh, dans la main comme certains, ou dans le coude. Donc voilà, donc, euh, bah, je vais essayer de vous rappeler, ça fait déjà une minute, puis les vidéos c'est gros. Donc euh, une minute de vidéo pour vous dire que je vous embrasse. Ah ouais, on peut avoir des effets, ça a bougé, mais bon, au moins... Aujourd'hui c'est couvert, donc je profite d'aller, de, de, je vais aller au aux oh, Beatles, là, vous connaissez les Beatles Non, si peu. Et eh ben, il eh ben, euh, y, y a un endroit où ils sont venus, mais je crois que je n'étais pas encore né, euh, et puis euh, le gars là, le... je crois que c'est ces gens là, le, le... il y en a un à Rio, il a, pas... il a fait une semaine, puis il est rentré, mais l'autre, il, il a écrit, bon, je ne sais pas quel ça lui a donné l'induction qu'elle allait bien, hein, parce que c'est ce qui arrive, euh, il a écrit toutes ses meilleures chansons, il en écrivait deux ou trois par nuit ou par jour, pendant un mois que je veux dire, et encore maintenant c'est les meilleures chansons des Beatles elles ont été écrites là ici à Rishikesh et, et après tout ce temps ici j'ai un moyen de transport privé c'est quand même plus sympa et plus la liberté quoi donc je vais aller visiter cet ashram, ben, je, je vais prendre une caméra, j'ai un trépied, j'ai des perches j'ai des micros, je, je, je, je m'équipe gentiment comme il faut donc j'espère pouvoir vous envoyer ou vous ramener parce que les lignes internet vous avez vu on n'arrive même pas à se téléphoner donc je vous explique pas pour la vidéo J'espère pour vous ramener des, des, des images euh, enfin, sur le terrain quoi, du, du live. Voilà, c'était Manuel Simon. On est, le, oh, on est le 3 mai déjà, hein, 2018, à Rishikesh. Euh, qui, qui, qui, qui vous fait part de, de. Qui vous souhaite le meilleur et puis qui, qui va aller explorer un peu les alentours. Voilà, à, à bientôt. Hein. Au revoir, bonne journée à vous. Au revoir, au revoir. <rire>